Bonjour à tous, c'est Vince. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de AI marketing. AI marketing, arnaque ou bon plan Eh bien écoutez, on va regarder ça tout de suite. On va passer sur mon écran et je vais vous donner donc le maximum de détails et d'informations sur ce business en ligne. Alors, le temps que ça charge. C'est un petit peu long. Ne hein, vous inquiétez pas. On y arrive. Donc voici la page de présentation. Donc. Donc les achats devraient vous laisser gagner. Donc. Je m'identifie, que vous puissiez vous rendre compte un petit peu comment ça se présente. Donc là, hop, je ne suis pas voilà. toujours des petits systèmes de sécurité. ça charge donc prenez la précaution de passer par INB Network nous y voilà Donc voilà à quoi ça ressemble donc là c'est donc tout ce qui concerne donc, dans la première euh, première section donc c'est ma publicité. Donc vous voyez les montants etc euh, voilà où ça en est sur ce compte. Vous avez la possibilité de, de commander aussi euh, euh, une, la, la fameuse carte. Euh, une carte. Une carte Visa. Donc, pour un montant de 9 dollars 99, On va faire la conversion. Si vous êtes en euros. Ben voilà, euh, vous rentrez, vous renseignez et puis euh, passer votre votre commande. Donc ensuite, vous avez donc le fameux robot Artificielle. Ensuite les fameux magasins, donc euh, cashback en ligne, euh, donc qui sont partenaires hein, de la plateforme. Le cashback en ligne, donc là comme on peut le voir, euh, vous avez des enseignes euh, très connues. Hein. Alors ce système là, c'est une fois que vous avez acheté dans ces enseignes là, vous pouvez scanner votre, votre ticket, votre reçu, pour, pour dégager du cashback supplémentaire. Donc là, vous avez la partie marketing, Donc ça c'est ce qui va vous permettre de, de, de proposer, de proposer cette, cette opportunité à votre réseau, donc voilà, il faut renseigner, donc je vous laisserai, vous prendrez le, le temps de regarder tout ça. Donc là, c'est la partie vente avec euh, toutes les, les transactions qui ont été réalisées. Donc euh, voilà, il y a quelques pages là, vous voyez, il y a quand même des marques, des enseignes assez connues. Ensuite on va descendre. Voilà, vous avez une partie donc statistique qui va vous permettre un petit peu de voir les, les fluctuations. Vous, pouvez, vous avez la partie possibilité pardon, de recharger, donc de, de, de verser euh, de, de l'argent sur, euh, sur votre compte, ce qui va d'ailleurs générer davantage de gains. Plus vous, euh, vous, vous investissez de l'argent et et plus les gains sont, sont assez rapides. donc euh, n'oubliez pas hein, investissez toujours euh, ce que vous pouvez perdre hein, le, il y a toujours un risque donc soyez très très précautionneux. donc la partie tâche là, on a aussi une foire aux questions oui. Combien d'argent puis-je gagner en utilisant le site web Comment utiliser le site web J'ai utilisé les de retrait vous, vous, vous avez un peu tout, quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre Où puis-je trouver mon numéro de compte un cashback Que dois-je faire pour confirmer mes transactions Pendant combien de temps le cashback restera-t-il en attente Très important. Laissé une campagne publicitaire. Ok. Mm -hmm. Je me suis connecté à mon compte sur e-marketing et j'ai financé mon site publicitaire. Tata tata tata. Bon, voilà. Donc, il y, y a quand même, euh, quand même assez complet. C'est bien agencé. Donc, vous avez bien sûr la, la petite présentation hein, pour vous voyez un peu comment ça se passe. Donc euh, voilà. Alors encore une fois, euh, c'était pour vous faire un aperçu un petit peu hein, de la plateforme. Euh, sachez que euh, on est euh, là présentement dans des situations, euh, comment dire, un peu particulières, hein, suite à, à, aux problèmes que cette compagnie a eu. Au mois de juillet dernier juillet 2021 donc soyez précautionneux soyez patient si vous êtes euh, si vous avez investi de l'argent et que euh, vous, vous prenez un certain temps à récupérer vos gains euh, voilà c'est pas quelque chose c'est pas un business qui euh, qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent rapidement Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Euh, n'oubliez pas de mettre un like si cette vidéo vous a plu ou si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et surtout, partagez le plus largement possible. Cela va contribuer à aider euh, notre chaîne à être de plus en plus visible et à toucher davantage de monde. Euh, je vous remercie. À très bientôt et n'oubliez pas, restez vigilant.